J'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Je teste vraiment, et aujourd'hui on va tester vraiment le site Bou Bouhou Bou. Je sais pas comment on dit en fait, je sais pas si on dit Bouhu. Buh. Bref, on s'en bat les couilles Donc si vous ne connaissez pas ce site, en gros c'est un site de vêtements euh, pour femmes je ne sais même plus s'il y a pour hommes, tiens je commence déjà à dire de la merde. <rire> Parfait, la vidéo commence bien. Donc c'est un site qui livre à l'international, donc tout ce qui est frais de livraison, livraison, je vais vous en parler tout à la fin de la vidéo, je vais commencer par déballer le colis. Oui, il y a pour les hommes et pour les enfants et euh, moi j'ai commandé pendant la période des soldes, donc je vous mettrai sur l'écran les prix non soldés, mais euh, sachez que la plupart des trucs je les ai eu à moins 50%. J'ai essayé de prendre pas mal d'articles pour euh, en tester un maximum, mais bon, euh, ça monte vite quand même parce que c'est un site qui est assez cher, c'est pas du tout un site chinois cette fois-ci. Donc voilà le colis énorme, je crois que j'ai 5 articles. Alors, premier article, c'est un t-shirt. Ouh, la qualité à la excellente donc c'est emballé dans des sachets individuellement, euh, dans des sachets Boohoo, hein, en plastique. Oh non, j'aime trop Bon, ça va pas être au goût de tout le monde, euh, mais je ne sais pas si vous connaissez, j'espère que vous connaissez parce que c'est un grand classique, le groupe de rock Gun, Guns and Roses, j'ai galéré à lui dire. C'est un de mes groupes préférés et j'ai voulu absolument prendre un t-shirt euh, à l'effigie de ce groupe. Donc bah, c'est un t-shirt qui est très très, euh, on pourrait dire bariolé, quoi. Avec euh, bah, une croix, euh, des têtes de mort, enfin bref, c'est à l'effigie du groupe, hein. Et euh, en gros la forme du t-shirt, donc c'est un t-shirt manche courte, colvé, avec un petit choker. Donc voilà, Donc moi j'ai pris une taille S en espérant qu'il m'aille, mais il a l'air d'être très bien. Je pense qu'il est très très long, mais bon ça c'est un look que j'aime beaucoup, rentrer dans un jean. Ça peut faire un look vraiment, un jean troué, ça peut faire un look rock euh, et très joli. Enfin moi c'est typiquement le genre de look que j'adore. La qualité est excellente, enfin bref, euh, j'adore. Franchement, j'adore. C'est 100% coton, donc c'est une qualité géniale. Nickel. Ah je suis... j'aime trop. Qu'est-ce que c'est que ça la fille qui ne savait plus ce qu'elle a commandé, typiquement moi, oh, si je sais... Oh, oui, oui, oui, oh la qualité, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est un gilet qui peut faire très grand-mère, hein, surtout vu comme ça, avec les petits trous et tout. Mais en gros c'est un gilet cardigan, euh, moi je sais plus, j'ai pris une taille SM, c'est double taille, c'était soit SML ou ML, donc j'ai pris SM vu que je fais du S. Il a l'air de super bien taillé, donc c'est vraiment un gilet long pour le coup, euh, c'est euh, un gilet euh, mais comme j'adore, hein, qui fait un peu grand-mère. Donc euh, moi à l'automne et en hiver, je vais. enfin en hiver c'est un peu trop froid vu qu'il est bien troué, mais pour l'automne ça va être parfait. Donc j'ai vraiment pas pris des vêtements de saison, hein. j'ai pris des vêtements surtout pour l'automne parce que c'est ma saison préférée. Bon là par contre ça sent... il sent pas bon celui-là, je sais pas pourquoi. Ils sent vraiment le 9 mais euh, puissance euh, 30 000 et je trouve qu'il coûtait pas très cher, enfin moi je l'ai eu à 18 euros et je trouve que c'était pas très très cher pour un gilet comme ça, euh, surtout sur un site euh, comme ça, donc euh, voilà, j'aime vraiment beaucoup. Il va faire très, euh, comment dire, euh, oversize, très euh, loose en fait. Il va vraiment faire à la cool, mais c'est typiquement le genre de gilet que j'adore mettre, avec limite un crop top en dessous, comme ça, ça casse un petit peu le côté grand-mère. Et, euh, et voilà, j'adore, j'adore, j'adore, j'adore, j'adore. Alors ça, j'ai très très très très très très peur, puisque les pantalons... Au niveau des pantalons, je sais pas vous, mais moi je suis hyper exigeante. Je veux que ça me fasse des belles fesses, je veux que ça soit nickel de haut en bas, que ce soit assez long et en même temps pas trop. Et, euh, et c'est toujours la galère, puisque moi je fais du 34-36, plus 34 que 36, mais j'ai des jambes, euh, bah... Un peu plus longue que la moyenne, je pense. Et en fait, c'est toujours beaucoup trop court à mon goût. Enfin, à chaque fois, il manque ça, quoi, en bas. Donc euh, là, j'ai un petit peu peur. Mais bon, j'ai pris du 34 en expérience à le face. Donc, j'ai pris un jean, hein, vous l'avez compris. Un jean noir taille haute et troué au niveau des genoux. Donc, c'est quelque chose que je recherche depuis très longtemps. Mais je n'arrive pas à trouver des pièces qui me vont. Donc, il a l'air vraiment très très très très fin. Mais également très très élastique. Euh, la qualité a l'air très bonne par contre on n'a pas de passant euh, au niveau de la ceinture donc je peux pas mettre de ceinture si jamais il est trop grand mais bon vu comment il est serré je sais pas si vous vous rendez compte après il coûtait vraiment pas cher parce qu'il coûtait 30€ donc c'est un prix euh, normal euh, comme Azara, comme HM c'est vraiment un prix normal pour des jeans on a les poches comme ceci sur les fesses, donc je pense que ça va faire des jolies fesses par contre. Donc vraiment, il est très taille haute. Hein. Donc, ça, c'est un ensemble avec. En fait, moi j'ai pris cet ensemble là. Euh, je vous mettrai la photo qui était sur le site. Mais j'ai pris cet ensemble là. Moi, c'était surtout pour avoir la jupe patineuse. Puisque j'ai une passion folle pour les jupes patineuses taille haute. Mais le problème, c'est que celle que j'ai, bah, comme là, la... en fait, j'en porte une aujourd'hui, mais elle est trop courte. Et je n'arrive pas à trouver des jupes patineuses un peu plus longues. Et euh, sur la photo, ça avait l'air d'être mieux. Donc voilà. Et avec, on avait un crop top. Euh, je suis pas fan, mais bon, c'était l'ensemble, donc j'allais pas dire non. Alors, ça fait vraiment un côté très très brillant, je m'attendais pas à ça, euh, j'espère que vous vous en rendrez bien compte à la caméra. Voilà, c'est vraiment un côté très brillant, très patiné, très... Euh... C'est pas forcément ce que je recherchais à la base, à ah, moi elle est tachée. Je sais pas pourquoi elle est tachée, j'espère que ça partira au lavage. Bon, j'ai l'impression que c'est de la colle, hein. donc ça partira au lavage. Voilà comment elle est, alors moi je crois que j'ai pris une taille 34 en fait, 34, euh, 36, enfin une taille S. Et euh, par contre la jupe a l'air d'être longue. Donc ça c'est cool. Donc euh, c'est pas grave. Et après je m'attendais pas à ce que ce soit satiné comme ça. Euh, je sais pas si vous, on, on voit bien la caméra mais ça fait vraiment un effet brillant. Euh, mais pas cheap hein. Brillant mais en mode euh... patiné ouais. Et le haut qui est avec finalement il est vraiment joli. J'espère qu'il m'ira parce qu'il est vraiment mignon. Euh, donc c'est un haut vous voyez comme ceci crop top. Puisque la jupe se porte taille haute donc ça peut faire très, très très très très joli et euh, vous savez qu'il tombe sur les épaules comme ça donc j'espère que ça va m'aller j'espère j'espère parce que c'est très mignon L'ensemble est très joli, c'était pas très très très très cher et euh, pour un ensemble comme ça avec le haut et le bas. Mais euh, un petit peu déçu par rapport à la photo, je m'attendais pas à ce que ce soit patiné. Et dernier article, donc là c'est vraiment pas euh, un vêtement de saison, mais bon c'est pas grave, pour cet automne et cet hiver ça va être génial. J'ai pris une robe pull euh, qui a vraiment jolie. Donc c'est une robe pull, ce qu'il y a de plus classique, hein, vraiment. C'est juste que moi j'ai une passion folle pour les robes pull et j'en avais pas en, en couleur crème comme ça. Donc à la caméra ça paraît très très blanc. Blanc pétant, mais en vrai c'est un blanc cassé crème, donc c'est une couleur qui est très très très très jolie. Euh, donc moi j'ai pris une taille S encore une fois, et euh, bah je pense que la longueur ça va être nickel, ouais non mais c'est nickel, nickel. Donc c'est une robe un petit peu moulante, euh, moi j'adore porter ce, ce genre de robe pull, mais vous savez avec une ceinture à la taille comme ça, ça cintre un petit peu la tenue, ça fait quelque chose de très joli. Donc euh, non vraiment j'aime beaucoup, euh, je trouve qu'elle est très très chaude. Vraiment, je pense que même pour cet hiver ça va le faire, bon pour cet automne ça va être nickel mais euh, même pour cet hiver ça va être bon je pense. Bon écoutez tout le monde, je viens de terminer d'essayer tous les vêtements et absolument tous les vêtements me vont. La seule petite déception en vrai c'est vraiment l'ensemble euh, avec la jupe patineuse et le petit haut. Euh, ça fait vraiment, c'est pas agréable à porter, c'est une matière euh, pas du tout élastique, du coup c'est pas du tout la matière que je pensais mais bon c'est moi qui ai mal regardé la description de l'article je pense. Mais même par rapport à la photo, euh, je trouve que c'est beaucoup plus brillant en vrai. Donc moi joli à mon goût malheureusement. Mais les autres vêtements, nickel. Même le pantalon, euh, nickel. Bon, faut... c'est de matière, euh, c'est pas du jean, donc du coup c'est pas hyper agréable à enfiler. Mais une fois qu'on l'a qu mis, c'est bon. Et surtout il est super long et vraiment très taille haute, exactement ce que je recherchais. Donc je suis très contente. Donc maintenant on va parler de la livraison, des frais de livraison et des délais de livraison. Au niveau de la livraison, ça, ça livre vraiment dans énormément de pays, que vous venez de la Suisse, de la Belgique, du Luxembourg, du Canada. Euh, je Vous pouvez commander sur ce site, j'en suis persuadée. Si vous avez une commande au-dessus de 40 40€, je viens de voir sur le site avec le code 40 40€, vous avez la livraison gratuite. Et euh, moi j'ai eu la livraison gratuite, je ne sais plus pourquoi, parce que j'ai fait une commande en dessous de 40€ je crois. Et la livraison est super rapide, euh, moi ça a mis quoi Ça a mis même pas une semaine à, à être livré chez moi, donc euh, parfait quoi. Je sais qu'on va me le demander, mais vous n'avez absolument pas de frais de douane, vous avez juste les frais de port à payer si vous avez une commande en dessous de 40€. Et au niveau des tailles, on va me le demander aussi, je trouve que ça taille très très bien, parce que moi je fais vraiment... 34, 36 au niveau du bas, et là j'ai pris que des 34, j'ai eu un petit peu peur et finalement ça me va. Euh, au niveau des hauts, moi j'ai pris S à chaque fois et ça me va parfaitement, donc euh, je trouve que ça taille très très très très très bien, euh, bah, comme Zara, parce que moi c'est le comparatif que je peux faire, puisque Zara c'est le magasin où j'y vais le plus souvent. Donc voilà, si vous, vous avez testé Bourou, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, moi j'aime énormément, j'approuve ce site, euh, je suis très très fan. Et n'hésitez pas à me dire d'autres sites que vous voulez que je teste vraiment euh, dans une prochaine vidéo, donc dites-moi tout ça en commentaire. Si jamais tu n'as pas encore liké cette petite vidéo et qu'elle t'a plu, n'hésite pas à le faire, ça fait toujours plaisir. J'espère que cette vidéo t'aura plu, et en attendant la prochaine, je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous, ciao